Écoutez-moi, allez voir la Saptiens, j'espère que vous avez bien suivi. De vous. vous allez voir l'incroyable, le magnifique et surtout le peu connu deck Sauron. Alors, il y a euh, trois choses, euh, trois explications finalement, entre guillemets, à la non-présence, mais vous allez voir, c'est un deck euh, vraiment en devenir. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça parce que c'est un deck qui existe depuis pas mal de temps. Alors, les trois explications sont euh, déjà. Euh, Sauron, c'est une carte qui est maintenant en Pool 4, mais qui était évidemment il y a encore euh, peu de temps Pool 5. Donc forcément, euh, ça c'est un peu la base du jeu, c'est que les cartes qui sont Pool 5, les cartes qui sont Pool 4, à part les cartes qui finalement sur le papier comme ça ont l'air exceptionnelles, les cartes qui sont euh, finalement plébiscitées par les joueurs, et j'ai presque envie de vous dire, surtout les cartes qui vont rester euh, Pool 5, parce qu'on est évidemment frileux à l'idée de crafter, euh, d'acheter finalement une carte Pool 5 qui, on sait, descendra ensuite Pool 4 et descendra ensuite Pool 3. Je pense à Stature, je pense à Dazzler, je pense à Shanna, tout ça. Euh, encore que Shanna, Dazzler pourrait être des cartes naze, mais vraiment Stature par exemple, c'est une carte qui, je pense, est exceptionnelle. Mais bon, mais voilà, à l'heure actuelle, elle est pool euh, 4 et elle ne sera pas encore tout de suite euh, pool 3. Et voilà, ce sont des cartes qui euh, enfin c'est ma théorie en tout cas. Et c'est la même chose pour Sauron. Je pense que on va parler de stature ici. Si Stature, je la mets, euh, je vous la donne dans chacun de vos, de vos comptes, finalement, si elle est donnée à, à tous les joueurs, je pense que ce serait une carte qui pourrait clairement être dans un deck top 5 méta. et je pense que ce c'est un peu la même chose, alors c'est un peu différent parce que, vous, vous allez voir évidemment mais voilà, je pense que c'est surtout ça qui explique la non-présence de certaines cartes dans la méta. c'est pas leur faiblesse, je pense que Shanna est une carte excellente, pour parler de Shanna mais voilà, on n'a pas envie de mettre 3000, et encore avant on n'avait pas envie de mettre 6000, mais maintenant même 3000 on est un peu frileux, on préfère acheter des cartes plus obvious, plus évidentes euh, comme Shuri par exemple même si ça va descendre et accessoirement comme euh, Thanos, Galactus, même Kang dans l'absolu parce que c'est une carte qui va rester pour le 5. Donc ça c'est la première explication. La deuxième explication c'est tout simplement que euh, le, le Chang-Chi c'est que c'est un deck qui euh, est euh, assez fragile au Chang-Chi et le Chang-Chi va, euh, je pense, un petit peu baisser en popularité, tout simplement. Et là, ça, je lis ça à la troisième explication, c'est les decks Shuri, les decks Shuri 0, finalement, qui euh, ont repris une seconde euh, vague, de, vague de nerf. Est-ce que c'est la seconde ou la troisième Je crois que c'est la seconde, seulement, avec le Sunspot et euh, le Crâne qui est passé à 12. Donc voilà, le deck est un peu moins fort, le deck est toujours très intéressant, toujours viable, mais peut-être que dans le prochain patch, euh, Shuri va encore être nerfé, sachant que tous les jeudis, hein... Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette nouvelle qui a été annoncée la semaine dernière. Tous les jeudis, il y aura euh, un petit patch d'équilibrage avec des nerfs, des up. Donc, euh, il y a eu la stature. Euh, pas la stature. Euh, J'ai une fixette là-dessus, moi. Euh, le, euh, ah, je ne sais plus le nom. La, la 4-8 qui mettait une, une 4-8 à, à droite. Enfin, un moins, un moins 8 pour le coup, qui mettait euh, donc pour 4, 8, qui mettait un moins 8 à droite. Maintenant, elle est 10 et elle met un moins 10, donc forcément, le deck est un peu plus intéressant. Alors, je vais quand même vous proposer cette merveille. Euh, donc, le deck sauron. alors, c'est basé évidemment sur euh, Shuri, hein, c'est quand même important dans ce deck. Mais finalement, le deck, voilà, il est a, il a un petit peu plus tempo et un peu moins, euh, par contre, protégé par définition euh, des Chang chi donc l'avantage c'est qu'il a moins besoin de sa shuri, il peut vraiment gagner sans shuri, là où la version classique de Shuri va vraiment gagner qu'avec Shuri. Donc voilà, le, le deck finalement il peut revenir aussi dans la méta parce que, le sunspot étant nerfé, maintenant sunspot c'est 0, euh, bah finalement on a moins envie de jouer sunspot. Alors après on peut toujours jouer Shuri avec Iceman, avec Scorpion, avec des choses comme ça. Mais voilà, j'avais envie de vous proposer cette liste. Et donc oui, pour revenir à ma première explication, quand même, Sauron va descendre en euh, pool, euh, tout simplement. Là à l'heure actuelle il est pool 4 et normalement en juin il descendra pool 3. Euh, voilà, sur internet vous pouvez comme ça euh, trouver les. Euh, les séries drop. Euh, je vous mets la petite liste comme ça. Et ensuite, je vais vous parler des cartes. Donc Sauron, ça fait quoi déjà pour 3 mana? Annule tous les effets des cartes continues dans votre main et dans votre deck. Donc l'idée c'est que Typhoïde n'a plus son malus. Euh, Red Skull n'a plus son malus. Lézard n'a plus son malus. Et euh, Ebonimo n'a plus son malus. Donc vous piochez T7. Vous pouvez le jouer T7. L'idée du deck, c'est euh, finalement, vu qu'on n'a pas Cosmo, on n'a pas Armor. Parce que ce sont des effets continus et forcément euh, le Sauron les casse. Bah voilà, on va jouer un peu plus tempo. Donc finalement. On va avoir euh, la Zola qui va être intéressant justement pour se protéger des Chang-Chi joués sur T6, où on va normalement avec un deck comme ça avoir l'initiative et donc faire la avoir la possibilité avant que l'adversaire puisse révéler ses cartes de faire une Zola sur un Red Skull, sur un Marvel, ça peut être très intéressant également, euh, et, euh, et faire de la... ou même sur un une Marie et c'est plutôt, euh, plutôt cool. Alors la chiolk elle est quand même présente euh, dans cette liste, euh, même sans le Sunspot parce que justement ça fait des combinaisons sympas Avec Shuri on passe le T5 et ensuite Sunspot et tasmaster Donc voilà il y a, y a entre guillemets un peu deux decks en un Et c'est ça qui est intéressant le côté un peu euh, mid-range mid tempo classique Où on va jouer curvé avec des grosses créatures Et le, le côté Shuri qui est un petit peu plus combo euh, finalement avec Shuri Et ensuite on va copier une euh, grosse carte euh, Alors j'ai fait une introduction Alors je suis désolé euh, peut-être que je ferai un tout petit peu plus de game que d'habitude vu que j'ai fait une introduction un petit peu longue sur mes, mes explications, mais finalement l'explication elle peut marcher sur plein plein de decks, hein. plein de decks que vous ne voyez pas, plein de decks qui pourraient revenir, et c'est pareil, ça c'est un deck finalement, euh, cette liste là je pense qu'on peut la trouver sur, sur, sur internet, et, enfin à, à l'époque il y avait Aero à la place de Captain Marvel, je pense que Captain Marvel est les plus intéressante, si vous n'avez euh, pas mal à Marvel vous pouvez mettre Aero, ça marche très très bien, mais voilà ce que je veux dire c'est que, c'est une liste qui existait depuis déjà pas mal de temps. Et finalement, là, elle revient dans la méta. Et c'est ça aussi un jeu de cartes. C'est parfois, les decks, s'ils ont existé, pardon, c'est... Ok. Euh... Oh, l'île de mur, j'aimerais bien avoir une petite curve à deux. Est-ce qu'on fait la titania Alors, c'est vachement risqué de faire titania, mais en général, c'est presque... assez relou aussi pour l'adversaire. Donc, on va le faire de toute façon dans la curve. Euh, je sais plus ce que j'allais dire. Oui Surtout qu'on va sauront T3. Donc l'idée c'est que les bonimons, si on le pioche, on va. À moins qu'on le pioche maintenant, ce serait horrible. Euh, on va pouvoir le jouer sur le T6. Vous voyez, là où Titania, évidemment, normalement on est censé la garder pour le T6. Par exemple. On va aller là, tranquillou. Quoique. On va aller là. On commence à booster. Euh, donc. Scorpion. Euh. Donc oui c'est ça, le deck s'il a existé c'est qu'il a été fort à une époque, évidemment après voilà, il y a eu euh, les decks souris euh, on va dire classiques qui ont pris un peu le pas, euh, il y avait pas mal de decks Thanos également, donc les decks Thanos tout ça ce sont des decks qui avaient des grosses créatures, donc alors ça c'est assez gourmand, mais je pense que la souris est meilleure. La question c'est... c'est gros hein, faire enfin, juste ça, ça, ou ça into Taskmaster. c'est dur à dire. Ah, c'est dur à dire, mais je crois qu'on va quand même faire la Shuri. En fait, je vois Scorpion. Pour moi, quand il y a Scorpion, c'est qu'il n'y a pas Chang-Chi. C'est vrai, Scorpion, dans l'absolu, ça contre Chang-Chi. Si tu as des 9 en main, il passe 8. Euh, et donc voilà, je pense que ce deck va clairement revenir. Si jamais le deck Shuri devient de moins en moins populaire. Et en fait, ça va impacter d'autres choses, c'est-à-dire les. Et c'est ça qui est important dans, de... dans, dans les tiers listes. Oh non, on en discutait la dernière fois avec Den, et c'est qu'en fait, une tier list, ça s'analyse pas comme ça. C'est pas genre, je regarde les decks qui sont forts dans la, dans la tier list et je les joue. C'est plus, je regarde les. Oh, intéressant. Je regarde les decks qui sont forts dans la tier list et j'essaye de me dire comment je peux les contrer. Parce que ces decks-là vont être présents, et donc, moi, je peux les contrer. Et là, c'est un petit peu la même chose, même si on, on va dans des chemins différents. Euh, donc, on va Master je pense, ici. Il joue un truc Il récupère ma Titania Je vais jouer Titania Ou alors il considère que je vais Jouer un truc pour récupérer Je pense que je vais faire un truc un peu bizarre Je vais rien jouer au mid En me disant que lui il va considérer Que je vais mettre quelque chose au mid Pour lui donner Titania Ensuite lui il va jouer un truc et il va me rendre Titania Donc je pense que là moi à sa place je jouerai rien C'est un peu tricky Mais je vais le faire Ah, il le fait. Il met un truc. Bon, après, s'il met qu'un seul truc, il va gagner au mid. Mais il gagnera pas sur les extérieurs. Et il joue un truc, ok, c'est intéressant. En fait, ça n'a pas de sens. Son play, il est mort... Euh, il est « drawing dead », entre guillemets. Enfin, il gagne jamais avec ce play-là. À moins vraiment que je, je ne fasse rien à droite. Mais bon, c'était un peu bizarre. Bon, pourquoi pas Donc voilà, c'est ça. Euh, je n'ai pas fait le... Je vous ai pas expliqué, oui. Euh, c'est que... Il faut regarder... Les, les patchs, par exemple, se dire « Bon, Shuri est un peu moins fort, donc il y aura moins de chanxi ». Vous voyez, on, on essaye de travailler comme ça sur la méta, essayer de comprendre la méta plutôt que d'aller voir et dire « Bon, je prends ce deck parce qu'il est top tier Et puis voilà. Et heureusement que c'est pas comme ça que, que, que l'on doit jouer, entre guillemets. enfin Après, on fait comme on veut, mais c'est comme ça qu'on doit vraiment analyser une méta et, et c'est comme ça qu'on progresse. Et, Parfois, et moi ça me tue quand j'entends Ah mais dans la méta on peut jouer que Shuri, Dans la méta on peut jouer que ça On peut jouer que Thanos Sinon on n'arrive pas à s'en sortir Moi c'est mon travail Je regarde un petit peu euh, tout ce qui se passe sur internet Toutes les deck lists finalement qui fonctionnent sur internet Et le nombre, mais vraiment le nombre de personnes Qui passent infini ou qui arrivent à performer en tournoi Avec des decks qui Mais je vous assure qui ne sont pas du tout euh, Des decks entre guillemets standards quoi Qui sont des trucs totalement bizarres Euh... En vrai, il euh, y a un truc qui est vraiment sexy à gauche. Hein. Log Joe. En fait, il y a un truc... J'ai peur du... Bon, c'est un match-up où il joue Chang-Chi, donc... Euh... Oh, waouh, ça, ça pique. Ça, ça pique parce que j'avais prévu de faire Typhoid et ensuite faire Zola. Après, je peux quand même Typhoid et... Euh... Ensuite, ça. faut pas qu'il aille au mid, sinon il récupère l'initiative. Bon, ça va être un peu bizarre, cette partie. Euh... Mais voilà, deck méga cool. Moi, j'avais pas Sauron avant, donc c'est pour ça que je pouvais pas vous le proposer aussi. Mais là, maintenant que j'ai Sauron et puis voilà, Shuri c'est un deck que j'aime beaucoup. Euh, à l'heure actuelle, je pense que cette version-là est un peu moins forte hein, euh, euh, que la version avec Armor et Cosmo. On va faire ça. Bon, il a l'init. Si je prends un Chang-Chi à gauche, j'ai perdu. On le risque, hein. Euh, donc oui, à l'heure actuelle, la, la, cette version est un peu moins forte Parce que justement, il y a encore pas mal de Chang-Chi dans la méta Mais, voilà, le Chang-Chi peut clairement, clairement diminuer euh, Si le deck Thanos se prend un petit nerf Si les decks... Enfin, quand je dis les decks Thanos, je parle plus même des decks Log-Joe Après, il y a le Defos Log-Joe qui ne prend pas Chang-Chi Mais par exemple, il y a le log euh, on va dire Thor qui prend Chang-Chi Avec Magneto et tout Ouais, le Chang malheureusement Ok, bon, il a pas Snap, donc c'est intéressant pour nous Alors, on a perdu, mais... Finalement, à partir du moment où euh, notre adversaire ne snap pas, bah, on va perdre qu'un point. Donc, c'est une petite erreur et je pense qu'il aurait dû snapper. Ça m'aurait donné l'information, mais je pense que son play aurait, dans tous les cas, été supérieur en puissance par rapport à la puissance de l'information. C'est ça qui est important dans le snap. Euh, c'est finalement, il y a une puissance d'information, une puissance de play. Et voilà, il ne faut pas que ce soit trop déséquilibré, évidemment. Euh, ok, donc. Okay. qui Bon. Alors Je pense qu'on peut partir, tranquillement. Hein. Autant partir maintenant, il y a déjà trop de points euh, établis. Là, l'avantage, c'est que si jamais il n'avait pas eu le Chang maintenant, ce qui est une vraie possibilité, parce qu'il joue quand même un deck euh, avec plein de pierres et tout, euh, je pense qu'on aurait pu... Euh, je pense qu'on aurait gagné, même en se faisant Chang-Chi une carte, vous voyez Parce que dans tous les cas, à droite, on aurait eu la 27, elle prenait toute la ligne il aurait été bloqué. Ou même au pire, il aurait fait chang chi à droite, on aurait gagné le mid. Et après, il fallait juste gagner une ligne et on a quand même un deck avec beaucoup, beaucoup de points. Avec genre Red Skull, Shihulk. Bon, ça fait des choses, quoi. Londres au sinistre. Euh, intéressant. Bah Londres, c'est plutôt bien pour nous. Parce que justement, on a vraiment cette possibilité de, de mettre des tons et... Ouais Londres c'est vraiment bien pour des decks comme ça, genre électro, tout ce qui joue un peu big de manière générale. La chute du guerrier. Ah c'est gourmand ça. Est-ce qu'on joue la Titania Bah là pour le coup autant garder la Titania pour le tour 6. Je pense parce que c'est vraiment la curve 1 qui va rentrer. Donc là j'ai plus de T1 et en général sur T6 on va quand même. À moins qu'on fasse euh, Taskmaster She-Hulk ou Zola. Mais on fait quand même souvent T5 plus 1. Enfin vu la main en tout cas. Bon il casse le land. Euh, il casse le land c'est un peu chiant. Euh... <rire> si on passe on peut jouer fiolk au prochain tour. Je pense que c'est le play. Je pense qu'on fera Shiolk au prochain tour, into euh, Taskmaster, ça fait quand même des points. En fait l'avantage ici c'est quand même qu'il s'est un petit peu bloqué mine de rien à gauche à droite. Alors certes il a des petites pierres, il a avancé, il nous a un petit peu bloqué. En tout cas il a cassé ce terrain qui est important pour nous, ce lieu. Ah, le Killmonger est chiant. Bah déjà ça lui donne une super death. Ouais, le Killmonger est chiant. On pouvait s'y attendre. Euh... On va Shiulk ici. On va Titania au mid. Shielk ici. Bon, il y a du chang dans son deck. Hein. La wave. Bon, si on Marvel, on Marvel à gauche, évidemment. Parce que je suis pas sûr que la Marvel soit suffisamment intelligente pour ne pas mourir sur la tour Fisk, vous voyez, vu qu'elle risque de se déplacer dessus bon après on est devant donc le Taskmaster il fonctionne donc on va plutôt Tasmaster. Taskmaster le Taskmaster fonctionne sur sea Hulk. important l'initiative justement euh, avec ce deck et bon après normalement l'initiative on est censé le prendre hein, avec Sauron Lézard et toute cette petite curve à 1 qui finalement fait beaucoup de points ça c'est très très très important alors j'aurais tendance à vous dire que à l'heure actuelle, dans la méta, il y a beaucoup de Chang-Chi. Donc c'est pour ça, tout simplement, que je ne snap pas à T1. Euh, même avec Shuri en main. Évidemment... Hum. Bon, il a repris l'initiative, ce qui est problématique. Ça, c'est quand même... Ah. En vrai, c'est gourmand, ça, mais ça risque de se déplacer à gauche. Après, il y a un Arnimzola qui est sympa, hein. 9-9. Le problème c'est que s'il met un petit truc au mid, ce qui est une vraie possibilité. Oh là C'est chaud, on est derrière, mais en même temps, j'ai envie de la jouer. Il y a le Zola. Un ton. Je pense qu'il va mettre un petit truc. Est-ce qu'il peut jouer Odin au mid peut-être 9, 9. Oh lolo. Je pense qu'on a perdu. Et bon, vu qu'il snap pas me dit sur un malentendu il fait rien au mid on est à 6 il a double 5 ah je pense qu'on a... on est mort hein. je pense qu'il va mettre un à sa place moi je mets un tout petit truc au mid ouais ouais c'est bien joué hein. la petite mindstone qui va mourir bon il a rien à dire il aurait peut-être du snap mais en même temps ouais non ça change rien ça change rien Euh si on faisait... Non c'était... Bon, c'est une game qui est quand même souvent perdue. On prend le Chang'Chi dans tous les cas, mais je pense que même sans Chang'Chi, alors là après on reste parce que il n'y a pas beaucoup de points, a... c'est un ou deux. l'information est importante. Enfin moi je considère que l'information elle vaut... elle vaut au moins un point ici. C'est de, la... de la mémorisation de données tout simplement. Donc euh... essayez de récupérer un maximum d'informations tant que le jeu n'est pas encore très difficile. Et puis voilà, plus il y aura de joueurs, plus la méta sera riche, plus la méta sera équilibrée. C'est aussi pour ça que les patchs euh, tous les jeudis euh, euh, sont, sont mis en place hein, pour essayer d'équilibrer au maximum, au maximum la méta. Et vous allez voir que le jeu va devenir un petit peu plus dur normalement. Euh... Déjà, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de decks dans le jeu. Euh, je crois que je vais la jouer. Et je pense qu'on pourrait vraiment arriver à une méta avec... Euh, 50, 100 decks. Facile. Ok. C'est un peu dangereux, ça. Et on va y aller. Quoique. Okay. <rire> non, je vais pas y aller. La Dame Warlock. Ok. Bon, c'est tricky. Euh, la question, c'est est-ce qu'il va jouer un truc à droite moi, je pense qu'il va jouer un truc à droite en imaginant que moi, je vais jouer un truc à droite. Bon. Je peux perdre. Hein. Ouais, nice. Votre fidèle serviteur, Spiderman. Là, il me rend en Titania. Sublime. Bon, c'est pas évident, hein, parce qu'aussi bien, l'adversaire, il réfléchit... Enfin, c'est même pas qu'il réfléchit pas, parce qu'en vrai, son play, il peut clairement le faire comme... Ok, donc je vais... Tu elle aller au mid ou à gauche? Non, mais bon, en vrai, j'ai l'initiative, donc ça, c'est très intéressant. Je vais Red Skull ici. Et ensuite, Tasmaster au mid, je pense. Oh! J'ai l'impression que c'est un bot, non? Les bots, ils savent ce que l'on joue. Bon, après, je suis quand même devant à droite. Euh. Bon, en vrai, j'ai quand même des points. Genre la Marvel, elle est quand même hyper intéressante. La Marvel est quand même intéressante. La question, c'est est-ce que ce genre de deck, il peut jouer euh, Doctor euh Dr Doom. En vrai, s'il fait Doctor Doom, la Marvel, elle... Ah, je pense que la Marvel est bien quand même. Mais oui, avec ce deck, voilà, dans la méta actuelle... Il y a trop de Chang-Chi. On joue contre des decks. Même s'ils sont des decks qui, sur le papier... Ah, ça pique un peu, ça. Ouais. Écoutez, ça carie. Notre Marvel carie, parce qu'elle peut aller à droite ou au mid. Ça change rien. Ouais, super. Euh, donc voilà, j'aurais tendance à vous dire que même si vous croisez un deck où vous dites, bon, normalement, il n'y a pas de Chang-Chi. De mémoire, je connais ce deck. J'ai un peu joué. J'ai vu pas mal de listes différentes. le, Normalement, il n'y a pas de chang L'adversaire, il va quand même trouver une raison de mettre Chang-Chi. Parce que voilà, c'est un peu la carte clé de la méta. Euh, mais peut-être que dans une semaine, dans deux semaines, peut-être que le patch de jeudi, par exemple, va vraiment nerfer à fond chouri euh, À la place de doubler la puissance, peut-être que ça, ça fera plus 5 à la carte euh, jouée après. Euh, Est-ce que je fais 0 C'est un peu risqué, mais je pense que c'est ok. Ok. De toute façon, il y a Attilan. Euh, donc voilà, ne snappez pas T1. En général quand on snap T1, c'est qu'on se dit bon, soit on a une main très bonne et, notre, et on a une main qui ne prend pas de contre. Là, bon, euh, on prend un contre, même avec Shuri. Euh, Par contre, on peut et on, on peut aussi trouver un snap. Quand on voit quelques cartes de l'adversaire, on se dit, ah, mon adversaire, s'il joue ça, c'est qu'il ne joue pas là où les cartes qui peuvent me contrer. Okay. Donc, je vais, euh, donc je vais snapper. Peut-être que dans, voilà, dans une semaine, il y aura beaucoup moins de Shang-Chi dans la méta et les decks qui ne jouent pas de Shang-Chi normalement ne, bah, ne joueront pas de Shang-Chi finalement. Et donc là, euh, il y aura des snaps évidemment euh, à faire un peu opportunistes. En mode, euh, bah je sais pas, j'ai euh, un lézard, j'ai un shuri, j'ai un, un Red Skull, je snap. Vous voyez ce que je veux dire Je sais pas si c'est clair. Bon là, la main est horrible. La main est horrible. Electro. Après, euh, ouais, électro sur T4, donc ça va. Grimmy, ai il a pas fait grand-chose. Il va juste enchaîner des T6. Nous, on a Red Skull et Taskmaster, est-ce que ça fait gagner. Euh... Bah, c'est pas mal, quand même. Hein. Il fait Docteur Doom Odin. Ah. Galactus. Ah, Galactus, c'est un peu problématique. Euh... Il a pas snappé, c'est intéressant. Intrigant, même. Et là... Non, je suis mort. Parfois, on peut gagner dans des spots. Genre, typiquement, là, si on a... Euh... Bon, après, on n'est pas sous Sauron, mais par exemple, si on a Ebonimo, vous voyez. À la fin, on peut faire Shuri, Ebonimo. Ça fait 12. Enfin, ça fait, ça fait euh, 14 d'Ebonimo plus 2 de Shuri. Donc, juste Ebonimo, Shuri, ça, euh, ça fait 16. Et lui, il peut pas faire 16. À part s'il trouve Death, machin, mais... Euh, ou alors Knull. Mais bon, c'est quand même... Euh, voilà, il a quand même 5 cartes dans son deck, donc... Euh... Mais là, le problème, c'est qu'on perd à la fois sur Knull, à la fois sur Death. Bon, Knull nous fait toujours perdre, mais là, on perd aussi sur Death. Et l'avantage de ce deck-là, euh, c'est qu'en général, on ne perd pas sur euh, euh, sur Death. Les decks Shuri. Euh, les decks Thanos, d'ailleurs, aussi. Hein. Les decks qui vont mettre beaucoup de points. Enfin, ça dépend, en général, encore une fois. Hein. Euh, normalement vous voyez là on perd quand même Mais parce qu'on a loupé notre, notre T4 aussi notre curve Mais voilà on, normalement on peut gagner finalement que Death Et euh, c'est la faiblesse aussi de Galactus hein, Finalement Galactus il est très dépendant de Knull Contre les decks qui font des points même la Death ne suffit pas Et accessoirement il est évidemment ultra euh, fragile à tout ce qui euh, Tout ce qui va euh, euh, Déplacer les cartes Genre euh, je sais pas un Magneto un, un, un Polaris il y a les Cosmos, évidemment. Donc, euh, voilà. Ne jouez pas Galactus dans tous les cas. Je pense que ce sera mieux pour vous et ce sera bien, mieux pour vos adversaires également et ça vous permettra de progresser accessoirement. Euh, bon. Cette Titania va être tricky. Cette Titania va être tricky. Ah, le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer Ebony. On lui laisse une Titania. Après, c'est pas grave, on fait tellement de points en vrai. Après, on n'a pas de curve. Hein. Si on y réfléchit bien, on n'a pas de curve. On peut pas jouer, on n'a pas de curve sinon. Je il Vaut mieux jouer fiol derrière. Donc lui il peut jouer qu'une carte. Est-ce qu'il va la jouer à gauche Est-ce qu'il va la jouer au mid C'est toute la difficulté. Le sauron est intéressant. Moi, je pense qu'il va la jouer au mid pour profiter de la cuve. Ah, je sais pas, le sauron il est quand même intéressant. Après, ça fait pas de points maintenant, quoi. Non il y a ça. Ah, je crois qu'on va quand même Shiolk. Nice. Le docteur Octopus. Oh, ça peut jouer Zola. Ah, dommage. Bon, la Shiolk est grosse quand même. On ramène des tons, on ramène des. Ouais, on fait des points. Après, on prend un Chang-Chi. Donc on va aller euh, à droite Bon on prend Galactus évidemment On prend Galactus euh, Là par exemple s'il a death vous voyez on gagne Parce qu'on a Taskmaster sur Red Skull Par contre s'il a cnul on perd Donc euh, voilà L La majorité du temps on va gagner De temps en temps on va perdre S'il si snap c'est qu'il a nul. Après il peut avoir Chang-Chi. Et bon, je pense que là 1-2. À partir du moment où il snap, évidemment, on va partir. Mais sinon, on va rester. Ouais, le Chang, évidemment. Et vous voyez, là, il doit, il doit avoir Death derrière, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, vous voyez, il aurait été à 17. Dans tous les cas, il nous aurait pas gagné. Mais, après, il peut jouer d'autres petits trucs, hein, dans l'absolu. Bon, le match-up est toujours chiant. Hein. Le match-up est chiant. Mais, vous voyez, il prend pas beaucoup de points. Et c'est un peu le problème de Galactus. C'est que c'est un deck qui prend... voilà. On va, pas, euh, on va pas en parler, il le mérite pas. Mais très important de ne pas jouer Galactus. Hein. Je répète, mais. Le jeu ne mérite pas. Ça. Enfin, je pense. Hein. Moi, j'aime bien le jeu, mais je trouve qu'il ne mérite pas Galactus. Euh... Ok. Bah là, vous voyez, c'est presque une main où on peut snap. Parce qu'en vrai, il y a Wakanda. Donc, on a notre protection naturelle. Ebony Bonimo. Euh... Intéressant Armor bah, On a double protection Après c'est un match mirror Un match mirror Bon ça c'est cool Ça se révèle qu'à la fin Polaris sur les arts. Donc égalité au mid. C'est intéressant. Euh... Bon. Le problème c'est que je peux prendre Cosmo à droite. Bon c'est vachement tricky euh, la dimension noire. Il a snap mais... Touris. Ouais, c'est vachement, vachement, vachement tricky. Essaye de passer. Et... et euh... bourrin là. bourrin c'est ça hein. lézard ok j'ai peur de prendre un cosmo à droite non titania donc ça devrait être bon je pense là il y a chouri qui proc sur la marvel la carte revient et on gagne à l'écart. Il n'y a pas besoin de Marvel à gauche. Est-ce qu'on a la Titania Si elle allait chez l'adversaire, ça faisait un différentiel de 10. Ça a gagné. Hein. Différentiel de 10. Bon après, euh... c'est toujours comme ça. Hein. C'est normal. Hein. La Titania en général, elle fait gagner. Mais vous voyez, là c'est intéressant. On a pris 4. Finalement, il s'est un petit peu empalé. Alors, on pouvait prendre Cosmo. Mais c'est toujours agréable de gagner un « mirror match » avec un deck un petit peu moins connu, bon, même si là on n'a pas eu Sauron, mais... Ouais, la combinaison, bon, elle prend Cosmo, mais elle est vraiment très intéressante, je trouve, euh, la combinaison avec euh, la dimension noire, où on fait euh, Shuri, quand on... bon là on l'a pas fait parfaitement, mais quand on arrive à faire Shuri, Captain Marvel, Taskmaster, ça fait des trucs, quoi. Ou même Shuri, bon après j'allais dire Shuri, Captain Marvel, Zola, mais un peu plus compliqué. Euh... Ok. On va essayer de récupérer le raft. Enfin, de gagner le raft. Ça va être un peu complexe. Normalement, on est censé jamais le gagner. Mais en vrai, cette stagner va être assez chiante. Ah. Bon, bah, pas de choix. <rire> ok. Bon, on a Wakanda qui peut être pas mal. Euh, dans le match-up, si on a Shuri, Shia Master en général, on gagne. Quel... Ah non. Pas forcément. Vu que c'est une version comme cela. Ah dommage Lui il va jouer un truc à gauche Ensuite on le, le rebloque Et on peut récupérer Ouais c'est pas mal hein. Comme ça on a gagné à gauche Ouais Vous voyez il joue un truc Genre Il a la créa Mais on s'en moque Finalement on s'en moque un peu À moins que ce soit un truc fou Mais vous voyez là on l'a bloqué Donc on, la moindre créature que l'on joue On a gagné ici Vous voyez donc là, ce qu'on va faire, c'est. Est-ce euh... qu'on. Captain Ou on shiulk Taskmaster Captain, c'est tricky, ça peut aller là ou là. 9. Ah, Quoique, une petite créa se ferait gagner ici. Ah, c'est pas évident. Je crois que je vais faire le euh, Captain. Je crois que je vais faire le captain. Ok. Là, si je acheter un petit 0 par exemple, voilà, super. Euh, le truc, c'est que normalement, si j'ai bien compté, si je fais 0 ici, le différentiel, il est fou. Parce que moi, je lui bouffe son lézard. Donc en fait, j'aurai 2 plus 5. Donc j'aurai euh, 7. 7 et 3, 10. 10 et 5, 15. Et lui, il aura 8, 9, 10. C'est tout. Vous voyez Donc juste 0. C'est pour ça que c'est intéressant. Vous voyez, la titania, là, elle est tricky. Donc euh, bon, après, on n'a pas gagné encore. Hein. Mais je pense que c'est pas mal. Ah. Oh. Ça change rien. On s'est gagné. Marvel peut aller à gauche Ouais intéressant Donc il joue une version Serra, Thanos C'est un peu bizarre son deck euh... Non Thanos ça a été donné par Raft pardon Donc c'est Serra, j'allais dire c'est un peu bizarre Je sens jouer de pierre Donc euh... avec Aero, Serra Ouais c'est la version Dark Oak. Euh... La version un peu contrôle Darkhawk C'est toujours très intéressant dans la méta Encore une fois il n'y a pas alors, dans des jeux de cartes de manière générale, les decks, les anciens decks peuvent revenir évidemment en fonction de la méta, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais dans ce jeu, encore plus. Et en fait, on ne pourra jamais dire à ce deck là c'est un vieux deck. Et donc, en déduire que finalement c'est pas un deck fort parce que c'est un vieux deck. Et ça, c'est quand même assez intéressant, je trouve. On va Titania ici ou à droite À droite. Et en fait, même les decks qui ont 5-6 mois. Bah finalement ils peuvent vraiment euh, toujours être forts dans la méta et on, on le voit avec plein de decks pool 3. Euh, un bon exemple c'est par exemple le deck destroyer. C'est bête mais deck destroyer c'est un deck qui a un super win rate, c'est un excellent deck pour monter infinite et pourtant c'est vraiment un deck qui est le, entre guillemets, euh, qui existe depuis le début quoi. Il a décidé de snapper. J'ai une main qui est intéressante avec ce sauron curvé sur 3. Psylocke. Ah, ça peut être un Mister négative. Je pense qu'un deck Thanos n'aurait pas joué Psylocke sur 2. On va voir. Mister négative. Bon, ça va faire des points. Nous aussi. <rire> Nous aussi. Euh... Voilà, le seul hic, et encore, et encore, j'allais dire le bar de Luc, qu'on ne peut pas le gagner. Ce qui n'est pas totalement vrai. Voilà. Euh... Bon après ça fait peur, hein, cette sortie là avec Magic et tout. Ah, le... Ça c'est quand même assez dangereux. Et je vais le faire, en espérant piocher une Zola au prochain tour. J'ai l'initiative Donc si je pioche Zola C'est super bien Une chance sur 4 Ah Euh Bon On va faire quoi Captain Marvel ici Est-ce que Ibonimo On le garde pas en mode surprise Ça zéro 0 ici On 0 au mid Là, je vais me le prendre. Hein. voilà la Marvel, elle est quand même assez sexy. Il a c'est Titania. Il reprend la Titania. Donc, c'est bien. Il y a le Bast. Iron Earth. Donc, il peut avoir de l'Iron Man, du Mystique. Là, on peut vraiment prendre la foudre. Mais vraiment, l'énorme foudre. Mais on a l'initiative. Donc, encore une fois, avec ce Zola, il y a peut-être moyen de faire de la magie. Typiquement, Zola, on, là, on a 24 au mid. 24 à droite. Qu'on rajoute ça. Écoutez, on va partir là-dessus. Oh, je suis sous zéro, faut pas oublier. Bah ouais, je suis sous zéro là. Donc c'est d'abord. Ah non, mais ouais. Ah si, au mid. Ah non, bah plutôt à droite alors finalement. Ah ouais, mais. Oh, je crois que je suis emmerdé. Je crois que je suis emmerdé en fait. Parce que. Si je fais ça, la titane elle revient. Et après, mon, mon Red Skull peut pas. Oh, waouh wow, wow. eh. Ou alors je vais au mid, mais ça veut dire que j'ai pas de Red Skull au mid, c'est un peu bête. Ou alors je prends le 50-50. Je crois que je suis obligé de prendre le 50-50 finalement. Bon, on le prend. Hein. Après, aussi bien il m'éclate. Hein. Typiquement avec des gros Iron Man et tout, aussi bien il me met la foudre. Hein. On va voir. Bon. On perd le 50-50. Donc on a perdu je pense. On va voir si on gagnait avec le Red Skull. Mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup d'Iron Man ouais. Genre là il y a sûrement une mystique à droite. Et ensuite peut-être d'autres points. On va voir. Je suis Iron Man. Si on arrive à gagner une sortie comme ça c'est vraiment fou. Ouais mister. Donc euh... ouais on gagnait hein. Quoique quoique. Plus plus plus tu ne peux pas te déplacer. Euh, non non on gagnait pas. Il a 38. On a mis 7, 10... Ouais. Non, non, il a beaucoup, beaucoup. Euh... Ah si, parce qu'au mid, j'avais un Red Skull quand même. Je sais pas, en vrai, euh, dur à dire. Et parce que, En fait, l'idée c'était qu'il fallait gagner le Baxter Building. Non, mais si c'était bon. Là, j'ai mis 7. Ah je sais pas Parce qu'après j'avais ce petit ébonimo Mais en même temps le 0 je pense que je dois le jouer Mais je, en vrai je suis pas sûr En vrai je suis pas sûr Je pense que c'est peut-être une erreur Mais je pense que c'est une game, game qu'on perd on, on est censé partir quand il y a un Mister T3 Mais avec un deck comme ça on va rester Parce qu'on fait tellement de points, tellement de magie Et puis s'il a pas Magic En fait il a pas un tour de plus Là c'est vraiment parce qu'il y a eu Magic en plus Donc et Il a eu beaucoup beaucoup beaucoup de tours de pioche Et donc des tours où il peut réaliser des belles choses Bon, on va attendre avant de jouer ce 0. tu as même le jouer T3 pour Tifoïd T4, faut voir. Rock. Ouais. Euh... Bah, on peut rock euh, ici. La hein. bah, puissance plus 1. <rire> Notre roc okay, elle a une puissance Elle est énorme Clintard, hein. On a la souris Donc on va plutôt passer Je pense Quoique ou zéro, Ouais non, non En plus on a la combinaison Shuri euh, euh, Shield Taskmaster Après faut voir parce que justement sa version S'il y a du cork c'est qu'il y a du dark oak Et Dark c'est quand même une, une, carte, une carte qui fait beaucoup de points. quoi. En fait, là, typiquement, contre la version Serra Control classique, quoique maintenant, parfois, il y a des hitmonkey dedans. Donc, il y a quand même ce petit boost de points à la fin. Mais sur une version classique, en fait, on ne peut jamais perdre. Quand on a Task et Chihulk. Euh, donc là, on passe. Il va Serra, sûrement. Et à la fin, on aura 18 et 18 sur deux lignes. Vous voyez, on a toujours cette combinaison qui est très très forte. Donc, c'est vrai que quand on a Sauron, Zola, Red Skull et tout, on a plus envie de mettre la Hulk. Surtout quand on a plus Sunspot, on a plus envie de mettre Hulk. Mais ces combinaisons-là contre Serra Control, hein. ça c'est vraiment la combinaison contre Serra Control pour bloquer euh, le, le Chang-Chi tout simplement. En fait, l'avantage de cette ligne de play, c'est qu'on lui laisse l'initiative. Et un hein, deck Serra Control, il aime pas avoir l'initiative. À part si c'est une version Dark Oak. Et donc, dans ce cas-là, il a des cartes d'initiative, si je peux dire, des cartes de points. Qui nécessite pas pour générer de la puissance que l'adversaire révèle en premier. Typiquement, s'il n'y avait pas eu de Korg, j'aurais snap. Parce que Angel, Bishop, voilà, ça aurait été très souvent. Même si elle a hit Monkey, ça aurait été trop, très souvent bien. Bon, là, voilà, voilà j'ai peur de ce Dark Oak. Bon, il, il réfléchit en tout cas. Peut-être qu'elle est en train de se dire... Oh, waouh, intéressant. J'ai combien de cartes dans mon deck J'ai pas beaucoup de cartes dans mon deck. Le Darko qui est pas très gros. Bon, il y a Hero qui nous bat. Est-ce qu'il va jouer Hero dans son deck Je suis pas sûr. Ah, ça, c'est vraiment... Euh Bon, c'est pour ça que la Shuri, Il faut peut-être un peu Commencer à l'attaquer quoi. Euh, certes ils ont nerfé à fond Red Skull Le Sunspot Donc ils travaillent le deck Minutieusement Et ça c'est intéressant Vraiment c'est petite goutte par petite goutte Au compte goutte si je puis dire euh, Mais c'est vrai qu'à un moment Il faut taper Shuri, Parce que là cette combinaison Finalement dans cette game Alors alors il a pas joué grand chose non plus hein. euh, Peut-être que s'il joue Un vrai T5 avec plein de cartes Ha Même il a même pas joué de T4 Si je dis pas de bêtises Enfin voilà sa sortie est très naze s'il fait une sortie violente, il est possible que même que cette combinaison ne suffise pas, très souvent d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, ben, finalement, on a juste joué un T4, passé T5 et euh, T T6, bim, bim, quoi. Et non, en vrai, là, euh, euh, je suis un peu dur avec Shuri parce que je pense que c'est surtout parce que lui non plus, il a pas eu une très belle curve. Peut-être que dans sa main, et c'est possible, il a des enchantresses, il a des Chang-Chi. Vous voyez, c'est ça le problème. Il a des Azmat et en fait, il a peut-être une main qui nécessite du bord en face et bah vu que je joue pas de board, il est bloqué. Et c'est pour ça que les versions trop contrôle de Shuri, euh, de, euh, de Serra Control, ou alors les versions trop euh, trop combo, entre guillemets, c'est-à-dire où tu vas garder plein plein de cartes en main pour faire un énorme tour, Bah le problème c'est qu'à un moment, euh, t'as quand même envie de curver un peu, de jouer un peu tempo, c'est pour ça que quand j'ai la bishop, moi j'adore, et puis... Euh, les sentinelles, si jamais t'as rien à jouer, t'as toujours la petite sentinelle qui va bien La sentinelle fonctionne bien avec le Hitmonkey aussi, enfin voilà Bon c'est la dernière, donc le petit snap évidemment Le Wondoo, hein. Bon, Ça peut être euh, le Galactus Ça peut être le Galactus On va, laisser, on va essayer d'aller sur les lignes où il peut Galactus, justement. On va faire ça. Bon là, c'est cool, hein. Ce rond qui va proc sur Typhoid. Super curve. Il y a l'électro, donc il peut pas tout de suite. Il va se déplacer. Ah, chouri. Ouais, il y a un moyen de faire un truc. Euh, après ce sera 50-50 Mais vous voyez Galactus on peut quand même essayer de tourner autour Voilà, bon, le problème c'est qu'il peut jouer euh, Il peut gagner avec euh, Dr Octopus Bon. Ça c'est rigolo Pas très fort mais rigolo Même plutôt nul Parce qu'en fait on a perdu Là voilà, on décale et lui il a juste à mettre Galactus à droite et il a gagné. Aéro aurait été pas mal là. Vous voyez Bon typiquement si j'avais eu aéro à la place je gagnais. Bon après je, moi j'aime pas jouer aéro pour Galactus alors il faut en ladder mais voilà je fais beaucoup de tournois le week-end et j'essaye de... Que entre guillemets, mes, mes games de ladder en, en la semaine, mes, mes entraînements entre guillemets la semaine, me permettent de, de, de, de m'améliorer pour le week-end, pour les tournois. Et c'est vrai qu'en tournoi, il n'y a jamais de Galactus, le deck est trop mauvais. Et c'est très agréable de le dire. <rire> Je dis ça avec un plaisir non dissimulé. Mais euh, ouais, ouais, le deck Galactus est trop mauvais en tournoi, donc c'est pour ça. Mais en vrai, euh, franchement, en ladder, ce ne serait pas choquant de mettre un aéro à la place. Juste pour... Vous voyez, après là on en a rencontré peut-être un petit peu beaucoup, mais bon c'est quand même un deck qui est assez populaire, les gens aiment bien le, le jouer, et puis voilà, quand... On va pas crafter le deck, mais quand on a les cartes, on le joue. Moi même qui suis un haters du Galactus, si j'ai les cartes, je le joue. Hein. Peut-être une seule journée, su... ça, ça suffit, mais... Mais histoire de pas.. De pas, euh... de pas être trop bête, quoi. De connaître le deck, même si on le connaît maintenant. Enfin voilà. J'espère que vous avez apprécié ce deck Sauron. Euh, la carte descend en juin, juin euh, fin juin, euh, troisième semaine de juin, euh, en pool 3. Mais j'ai vu voilà, que sur Twitter, il y a quelques personnes qui m'ont dit hey, « J'ai ouvert Sauron maintenant, euh, qu'est-ce que je fais avec ça euh, Est-ce que je le laisse dans ma collection ou j'essaye de faire un deck avec voilà. ?» Je pense que c'est la liste peut-être la plus intéressante à l'heure actuelle avec Sauron. La Marvel à la place de l'aéro si vous le souhaitez. Euh, et puis euh, voilà, c'est un deck à l'heure actuelle qui est un peu moins fort, parce que c'est un chouri Sauron hein, finalement. Euh, c'est un deck qui est un peu moins fort que le Shuri classique Mais vraiment au jour d'aujourd'hui euh, Peut-être qu'à partir de jeudi euh, Cette version finalement sera plus, plus plébiscitée Vraiment je pense sincèrement que c'est une histoire de Chang-Chi Et euh, si tu enlèves Chang-Chi dans la méta Ou en tout cas Chang-Chi n'est plus joué 50% du temps Ou 60% du temps Mais, euh, mais peut-être euh, 10-15% du temps Je pense que cette version là devient un peu meilleure Parce que plus stable, plus tempo euh, Voilà Merci à tous. Euh, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Et euh, n'oubliez pas, mardi et jeudi, les streams de Marvel Snap. Euh, donc... Euh de 10h à 19h le mardi et pareil le jeudi. Et ce mardi, je euh, serai accompagné de 4 autres personnes et on va essayer d'organiser un championnat de France Marvel Snap. Voilà, je vous dis ça à la fin comme si ce n'était pas un truc très important, mais <rire> c'est un truc de fou. Mais voilà, euh, j'ai oublié euh, de, de le dire dans la, la, durant la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à venir euh, euh, demain ou mardi pour, pour, le, pour voir ça sur, euh, sur Twitch. A très bientôt. Ciao ciao tout le monde.